Ok, on arrive à un endroit, ça a l'air plutôt sympathique. J'espère que... que ce sera pas mal. Bon, on attend, là on a encore deux, on attend que les autres arrivent. Bon, bah du coup, un an après la première vidéo, on se retrouve dans les bois. Euh, pour l'instant on est que deux, mais on... deux autres personnes vont nous rejoindre normalement. Donc, euh... <rire> Donc voilà, on est dans euh, notre endroit, qu'on a trouvé tout ça plastique et euh, donc je vais vous montrer attendez ah, donc voilà on a trouvé un petit endroit attends on a trouvé un petit endroit comme ça où c'est en plein milieu des bois un peu perdu et du coup là on va commencer à faire la cabane on va faire la cabane là ouais. tom il est en train de couper du bois là on va essayer de relever la planche qui est ici là pour enfin la, le bout de bois qui est là pour le, le mettre là avec de la com après on a une bâche et on va essayer de tendre la bâche pour qu'en fait ça nous fasse un toit et un sol en même temps. C'est parti <rire> Du coup là on a beaucoup plus d'enjeux parce qu'en en fait on n'a pas de tente, contrairement à l'année dernière. On doit créer notre endroit. Mais le problème, c'est que bon, il va pas pleuvoir ce soir, mais on va pas pouvoir avoir de quoi faire, faire voir, un toit. Voilà. Euh, on a fait un premier mur. Ici, enfin, on est en train de commencer un premier mur avec le petit Matisse qui est arrivé. Et euh... trop tard. Euh... Et du coup, on a décidé de faire euh, partir sur cette option-là, de garder la bâche pour le sol, de mettre des bouts de bois comme ça. Comme ça, si jamais il pleut pendant la nuit, on sort de la bâche, on met la bâche par-dessus nous. Ça nous protège de la pluie. Et nous, on se met en dessous, même si on sera par terre, on sera quand même protégé de la, la pluie. Ça, bon alors là du coup on cherche tous euh, du bois pour, euh, pour le, le toit enfin pour le, les murs comme ça on est un minimum protégé du coup comme je le disais les murs c'est que ce mental que, que vraiment ça sert à quelque chose si jamais on se fait attaquer par un sanglier ou quelque chose dans, dans ce genre ça, ça va nous servir. Oula ouais, on va faire le bois. Bon bah Tom il a dû nous quitter parce que le devoir l'attendait. Et un euh... soldat en moins sur le bataillon. La, la cabane ressemble à ça, on n'a pas fait le tour exprès. Il y a la bâche, qu'on a... a mis du produit anti dessus. Exactement. Et puis là on va faire une petite exploration, c'est parti. Du coup là on se dirige vers la rivière juste pour aller voir un petit peu et puis se balader on vient d'arriver On vient à la rivière L'eau est vachement baissée par rapport à l'année dernière Bon continue l'exploration Bon du coup on a décidé qu'on allait aller voir les ruines qu'on avait vues quand on faisait une exploration un autre jour et elles sont à peu près au même endroit qu'on avait dormi la dernière fois donc l'année dernière, on n'avait pas remarqué l'année dernière qu'elles étaient juste à côté. Donc, euh, là on longe, on longe la rivière pour aller le rejoindre. On est arrivé à la Attends, juste après, je pense que je vais passer en caméra vision nocturne. Parce qu'on voit pas grand chose là, ça y est. Ouais. Bon, du coup la maison abandonnée comme on vous l'avait dit. Je suis désolé pour la stabilisation. Je sais pas si on peut bien voir, il y, des... y a des murs sur les côtés. Enfin, C'est vraiment des ruines quoi. On est vraiment... Ça débassait des briques de la maison, quoi. T'as vu là, les débris de la maison Enfin, là, tu vois bien en fait. imagine que tu mets ton pied dans un piège à l'eau. Ouais, là, du coup, on est sur le pont. Il y a l'eau qui passe en dessous, mais on peut pas l'avoir. Et il y a un Martin là. C'est derrière, filmer et on marchait. C'est là ouais, je me pas dit, je me En plus j'étais en train de regarder, j'étais... Bon du coup on est passé sur euh, la frontale et euh, on a retrouvé un, un espèce de truc euh, qui, qui euh, repère. Si attends on regarde s'il y a le... Vous voyez là le... Attends, là c'est plus dégagé je crois. Allez il faut qu'on s'engage, on a entendu des gros bruits là. J'ai pas mis la nocturne parce que elle était pas, pas assez puissante et je voyais pas grâce quand je marchais. Je reconnais rien du tout. Mais vous êtes sûr c'était là mmh. Parce que là on a aucune coordonnée GPS, on sait pas où est le campement. On est un peu perdu. On est jamais passé par là du tout. C'est la lune là-bas. le pire c'est qu'on peut passer à côté sans le voir Ça va Ouais oh mec regarde l'araignée J'ai l'impression que truc Ça, le truc bouger. C'est le début d'un nouveau team c'est le truc typique le... où il y a sanglier qui se cache J'aime pas passer juste à côté. Ouais, non, non, non plus. Bon, du coup, on est toujours perdu. On a retrouvé la rivière qui est juste là. Tu vois le moment où on posé la première fois Et on, on est totalement perdu là. On a une heure qu'on a dans de la mer pour rien parce qu'il avait les coordonnées depuis le début. Voilà. On s'est <rire> rendu compte que Mathis avait sauvegardé les coordonnées GPS de notre emplacement. Et euh, du coup on les a recopiés et collés sur Google. Oh, oh il y a la gueule Ah top 1, les gars Je suis gavé content de notre équipe de choc là. Là on est dans le sac de couchage, euh, on est en train de se préparer à dormir là. Et donc oh. voilà, là, là où je dors, je lève la tête oh. il y a ça. A gauche il y a ça. Derrière moi il y a ça. Et par là-bas, il y a ça. En vrai je sais pas si on va mieux dormir que l'année dernière ou... Non. Du coup euh, on a bien dormi, moi j'ai même eu chaud à un moment de la nuit. J'ai dû enlever ma veste et tout ça, on en enlevé. Et on a tellement bien dormi qu'on a oublié de se réveiller pendant la nuit. <rire> like a bird on a tree I'm just sitting here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 En plus même, je peux nous décaler.